Mais pourquoi vous dit pas moins? Tout ça qu'on ressemble vraiment gâté ou connu? aider ou mané à mourir? Il voudrait qu'on cache pas où il est temps. Qui ou à vous de sentiment, pour moi les plus en piquant. Plus M'y connais pour les réservés, pour les pleines intimidités, mais là, voilà besoin d'être rassuré. Et pourtant moi les qu sûr, qu'au fond tout même ou les cieux que c'est moi vraiment, ouver pour tout le temps. Il faut faire confiance en moi. Pour voir qu'aider ou m'en prendre soin. Non, mais ça pas joué Avec ton sentiment gâté Pense que je connais Que ça a effet d'être abandonné Faut faire confiance en moi Pour avoir qu'aider Ou m'apprendre prendre soin Mi veux ou Pense que je connais Quand on a tout donné Que ça a fait d'être abandonné va voir qu'aider ou m'a prendre soin Non, mais ça n'a pas joué Avec ton sentiment gâté Pense que je connaît Que ça a fait d'être abandonné Faut faire confiance en moi Ou va voir qu'aider ou m'a prendre soin Mi fait ouler Pense que je connaît Quand où l'a tout donné Que ça a fait d'être abandonné Si me connais, Et dis où m'aligner amoureux Mais voudrais que cache pas où il est temps qui ou à vous sentiment pour moi les plus en plus grand. Tu me connais pour les réserver, pour les pleines qui mais là mal Voilà, bis être être assuré. Et pourtant mal si, hein, les si un hein, fond d'un même, moi les siens que c'est moi vraiment couver pour tout le temps. en moi mais où va voir qu'il est où ma bonne soin non mais ça pas joué Et ton sentiment gâté parce qu'il m'y connaît que ça a fait d'être abandonné faut faire confiance en moi mais on va voir qu'il est où ma bonne soin mais veut parce qu'il m'y connaît Boule à tout doux ni ça y fait des tabots doux ni